Bonjour à vous toutes et tous, aujourd'hui, lorsque l'on parle de recherche d'emploi, force est de constater que l'on parle de compétences et de talents que recherchent les entreprises. Travailler, oui, mais à condition de travailler mieux. C'est le grand enseignement de l'enquête Hashtag Moi Jeune, réalisée par 20 minutes et Opinion Way pour l'UDES. Au moment de choisir entre deux emplois, 70% des jeunes placent le sens du métier exercé parmi les quatre critères principaux de décision. On constate alors un fort attrait pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire car ces entreprises sont porteuses d'une promesse, celle d'une utilité sociale. L'économie sociale et solidaire répond à la quête de sens d'une partie de cette génération qui apprécie l'idée de pouvoir être utile. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons intitulé cet emploi store conf l'économie sociale et solidaire trouver plus qu'un travail. Nous attendons vos questions et vos réactions sur Facebook et Twitter avec le hashtag EmploiStoreConf, afin d'alimenter notre discussion. Et nous recevons pour commencer notre premier grand témoin, Sébastien Darigrand, délégué général de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Sébastien. Bonjour Marine. Avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce concept d'ESS en bref, l'économie sociale et solidaire, c'est quoi L'économie sociale et solidaire est un concept large, et c'est difficile de faire bref quand on parle d'économie sociale et solidaire, parce que c'est un ensemble d'activités économiques, un mode d'entrepreneuriat particulier, qui se caractérise par des entreprises dont la recherche n'est pas le profit. Donc on peut, on peut être entreprise de l'économie sociale et solidaire sous forme associative, mmh. sous forme coopérative, sous forme mutualiste, ou des entreprises commerciales mais d'utilité sociale, d'entreprises solidaires d'utilité sociale qui sont euh, qui sont engagées pour euh, produire, consommer différemment euh, à travers des modes de gestion qui sont démocratiques et participatifs. J'aurai l'occasion d'y revenir à travers les dispositions législatives qui nous euh, qui nous concernent particulièrement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le projet économique de l'économie sociale et solidaire est un projet qui lie la dimension sociétale et la dimension économique, qui elle, est très ancré dans les territoires, que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont composées d'un tissu de PME, TPE, globalement, de, très majoritairement de moins de 20 salariés, donc plutôt des petites structures, mmh. qui agissent au bénéfice de la cohésion sociale et du lien social dans les départements, dans les régions et au niveau local, dans les communes. D'accord. Et quelle différence précisément avec les entreprises classiques Eh bien, la différence principale, c'est que les entreprises que nous, que nous regroupons euh, placent l'humain avant tout dans le projet économique. Donc on a vraiment une focale particulière sur le service et en particulier le service aux personnes qui est une composante essentielle des activités que nous développons à travers les formes que j'ai évoquées tout à l'heure. Il faut souligner également que nous avons un dispositif qui permet aujourd'hui de bien circonscrire ce périmètre des entreprises de l'économie sociale et solidaire à travers une loi euh, la loi du 31 juillet 2014 euh, de développement de ce secteur d'économie sociale et solidaire qui permet de caractériser par des indicateurs précis ce que sont les entreprises que nous regroupons. Alors, quels sont ces indicateurs Eh bien, euh, le, la recherche, donc, de la, la, la non-recherche du profit. Euh, oui. Donc, on ne recherche pas. Des, on, on peut faire des bénéfices, mais ils sont réinvestis dans l'activité de l'entreprise. Un principe de gestion démocratique et coopératif, ce qui fait que la gouvernance, notamment la gouvernance bénévole, est tout à fait importante dans le cadre de ces structures. Et puis, bien entendu, euh, ce qu'on appelle l'impartageabilité des réserves obligatoires, c'est-à-dire le fait de pouvoir renforcer et, et faire en sorte que les, les réserves soient destinées aux projets au projet de l'entreprise et non pas distribué à des actionnaires ou à des personnes extérieures à l'entreprise. D'accord. Et qu'en est-il des entreprises dites commerciales Eh bien, dans l'économie sociale et solidaire, effectivement, c'est une nouveauté de la loi du 31 juillet 2014. Nous avons des entreprises sous statut commercial, SA, SAS, ouais. peuvent se revendiquer d'économie sociale et solidaire à condition de pouvoir répondre à un agrément qui est un agrément solidaire d'utilité sociale, et en fonction de ces critères, de critères sur la rémunération des dirigeants, sur le projet, est-ce que c'est un projet d'utilité sociale, comment il s'inscrit par rapport à l'ensemble des parties prenantes, les salariés, les fournisseurs, l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, mmh. à ce moment-là, l'entreprise commerciale peut se revendiquer d'économie sociale et solidaire si elle répond à ces critères. D'accord. Donc... Concrètement, l'économie sociale et solidaire offre bel et bien une diversité d'emplois Oui, de nombreux emplois. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est 14% de l'emploi privé, c'est 2,3 millions de salariés et c'est 223 000 organisations d'employeurs euh, présentes sur l'ensemble des territoires. Donc on est sur un emploi sur huit dans mmh. le secteur privé, c'est un secteur qui compte aujourd'hui, mmh. c'est un secteur majeur dans l'économie française. Ces entreprises de l'économie sociale et solidaire sont des entreprises de droit privé. On, on pense souvent que les associations sont des entreprises euh, publiques ou parapubliques ou parce qu'elles euh, bénéficieraient euh, davantage d'aides de l'État que les entreprises privées. Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont des entreprises de droit privé. On peut euh, y rentrer en CDD ou en contrat à durée indéterminée, en CDI, et bien entendu, elles sont caractérisées par le fait d'intervenir dans de nombreux domaines de l'économie du service. Et quels sont précisément ces domaines Ces domaines sont très nombreux. Cela va de l'animation à la santé, le sport, les loisirs, l'aide à domicile, tout le médico-social, le travail social. Euh, donc Dans, le, dans ce secteur-là, c'est principalement le secteur associatif que l'on retrouve, avec quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes, puisque l'économie sociale et solidaire est le premier employeur dans le domaine de l'action sociale, avec 61% des emplois du secteur. C'est le deuxième employeur dans le domaine des sports et des loisirs, avec 57% des emplois du secteur. Et on retrouve aussi euh, chose moins, moins connue, dans les domaines d'activité euh, financière ou d'assurance, un tiers des emplois sont tenus par des entreprises de l'économie sociale et solidaire à travers les mutuelles. Et enfin, il faut parler des coopératives, parce que les coopératives, on les retrouve dans tous les secteurs d'activité économique de ce pays, mmh. la construction, le BTP, l'industrie, la, la communication, ben, tous les domaines d'activité, sauf que c'est le, le, le, le, le mode d'entreprendre qui, qui, préva, qui prévaut et qui, euh, et qui comporte une grande diversité de secteurs. Et, et donc justement, dans, dans les domaines que vous vous les, les opportunités d'emploi, sont-elles plus ou moins nombreuses Elles sont plus nombreuses car plusieurs phénomènes entrent en action. Lesquelles eh bien, il, y en a, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord un facteur démographique mmh. euh, qui est lié au vieillissement des pyramides des âges. Donc Nous avons euh, donc les pyramides des âges, c'est ce qui comporte effectivement les, la structuration de, de l'entreprise, de ses salariés, et ces salariés sont vieillissants dans ce certain nombre de secteurs. On a 30% des salariés qui ont plus de 50 ans, contre 18% qui ont moins de euh, 25 ans. Donc euh, on mmh. voit qu'il y a moins de jeunes et qu'il y a plus d'anciens, et donc ces anciens vont partir à la retraite, il va falloir les remplacer. Mmh. Donc on a des opportunités importantes, alors évidemment tous ces, tous ces départs à la retraite ne vont pas être remplacés poste pour poste, mais notez quand même que j'ai dit 2,3 millions de salariés, il y en a 600 000 qui d'ici 2025 vont partir à la retraite, ce qui laisse de réelles opportunités de renouvellement des postes pour des publics plus expérimentés ou plus jeunes qui veulent prendre des responsabilités dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Il y a un deuxième facteur qui est lié donc à des besoins de main-d'oeuvre dans certains secteurs d'activité qui vont se développer de façon importante, des filières donc dites d'avenir et notamment mmh. 400 000 emplois dans l'économie des services euh, aux personnes, donc ça c'est pas nous qui le disons, c'est France Stratégie, euh, à travers plusieurs rapports qui l'a signifié de cette façon-là, sur la dépendance, le bien vieillir, l'économie du bien-être, de prendre soin, euh, donc, euh, qui, qui se développe de façon importante, et également le développement de la société, société des loisirs à travers les activités récréatives, culturelles, sportives et d'éducation. Enfin, euh, donc, ça c'est le développement de filières d'avenir. On peut retrouver aussi l'économie sociale et solidaire dans d'autres filières d'avenir qui se développent de façon très importante aujourd'hui, notamment les filières vertes, l'économie euh, circulaire et le recyclage des déchets, notamment qui sont des, des, des, des secteurs d'activité économiques en plein développement et sur lesquels l'économie sociale et solidaire a aussi des activités qui se développent. D'accord, donc vous nous avez parlé d'un aspect démographique, lié à l'évolution de la société, des filières d'avenir ou de l'économie verte. Et qu'en est-il sur l'innovation L'économie sociale et solidaire innove depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a des gisements d'innovation sociale et sociétale dans ce secteur-là depuis des dizaines d'années, qui sont renouvelés aujourd'hui à travers ce temps de mutation, qu'elle soit euh, bon, démographique, j'ai évoqué, la révolution numérique, la digitalisation de l'économie qui va avoir des impacts importants sur les emplois et sur lesquels il faut faire preuve d'innovation. On voit notamment dans le domaine de la domotique, de la téléassistance, mmh. des innovations sociales très importantes, soit dans les EHPAD, dans le secteur de la petite enfance, dans l'aide des soins à domicile, mais on retrouve aussi euh, des expérimentations importantes dans euh, certaines euh, actions visant l'insertion, et notamment euh, euh, tout ce qui l'accompagnement des deux demandeur d'emploi de longue durée à la remise à l'emploi, on va dire, à travers des expérimentations comme zéro chômeur de longue durée dans les territoires, qui est un dispositif qui a fait ses preuves dans un certain nombre de territoires aujourd'hui et qui est essaimé, notamment à travers le plan pauvreté qu'a présenté le président de la République. D'accord. Je vous propose, pour illustrer votre propos, de regarder ce témoignage. Être travailleur indépendant et devenir salarié, oui c'est possible avec une coopérative qui s'appelle Copétique. La gérante est avec nous, Anita Protopapas. Cela consiste en quoi Alors on permet à des freelances de devenir salariés dans un cadre collectif. Et dans un secteur particulier Oui, donc, on couvre l'ensemble des métiers du numérique, de l'audiovisuel. Euh, la communication et euh, des médias, et aussi mmh. la recherche et l'innovation. Et pourquoi cette démarche L'aspect protecteur Il bah, y a l'aspect protecteur de la, du statut de salarié, et puis il y a aussi le fait de ne pas être isolé et de pouvoir travailler avec d'autres professionnels. Ça permet d'aller euh, rechercher des plus gros marchés, donc euh, c'est quand même euh, mmh. plus intéressant que d'être isolé. Oui. Votre fierté, quelle est-elle Alors notre fierté, c'est de pouvoir euh, proposer un statut alternatif à l'auto-entrepreneuriat, dans un cadre coopératif, et d'aller explorer des champs qui, pour le moment, ne sont pas tellement explorés par d'autres voilà. coopératives, par exemple la recherche. Pour en revenir à notre discussion, quels sont les diplômes sinon exigés, du moins requis, pour travailler dans le domaine de l'économie sociale et solidaire L'économie sociale et solidaire se caractérise par un niveau de certification, de qualification élevé. En moyenne, on dit qu'on embauche un Bac plus 2. En moyenne, bien évidemment. Des fois, mmh. c'est davantage, des fois, c'est moins. Mais qui est à... Préciser, c'est que nombre de nos secteurs sont réglementés et nécessitent des qualifications et des certifications tout à fait particulières. D'accord, c'est le cas notamment pour les emplois qui s'adressent à des publics sensibles, la petite enfance, les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées Exactement. Euh, il y a plusieurs exemples où les perspectives d'emploi sont importantes dans ces les secteurs que vous venez de, de souligner. Mmh. Notamment, 1,2 million d'emplois seraient à pourvoir d'ici 2022 dans ces secteurs, donc dans la petite enfance, dans les EHPAD, où là, il y a des forts besoins en matière d'accompagnement sur le, les assistants de, de, de vie sociale, sur les infirmières, sur les, euh, les assistants d'éducation, mmh. des métiers autour de l'accueil et de l'accompagnement des enfants euh, en situation de handicap notamment, qui nécessitent effectivement des qualifications tout à fait particulières dans ces secteurs-là, et ceci à l'horizon 2022. Il est à préciser également d'autres métiers spécifiques dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, où là nous avons des besoins d'éducateurs techniques spécialisés, des moniteurs d'ateliers dans, dans ces structures-là, et on pourrait également souligner le secteur de la santé, à la recherche de professionnels sur des postes allant d'agents de services hospitaliers, à des médecins salariés. On retrouve dans ce secteur de nombreux établissements portés par les mutuelles, les fondations, des hôpitaux, les centres de santé, les maisons de retraite, les établissements de soins. Enfin, l'enseignement est un secteur également d'opportunité, notamment dans les questions, sur les questions de formation. Précisons également un secteur important qui est le secteur des mutuelles et des coopératives bancaires où là un tiers de l'encadrement est à renouveler dans les dix ans qui viennent avec des, notamment des responsables d'établissements qui sont recherchés. Ces métiers sont rattachés à des grands groupes et donc sont l'objet de compétences tout à fait particulières qui s'inscrivent dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mais on recherche aussi des postes de conseillers qui sont des commerciaux mais des conseillers okay. mutualistes euh, en entreprise ou des téléconseillers. Beaucoup dans le secteur de l'assurance des activités financières ces techniciens font l'objet de nombreux recrutements dans les prochaines années, d'ores et déjà aujourd'hui, dans les prochaines années. Pour résumer ce que vous venez de dire Sébastien, les secteurs dynamiques dans l'économie sociale et solidaire sont donc les banques coopératives, les mutuelles, mais aussi les secteurs liés à la santé et aux services C'est tout à fait ça. Je vous propose pour illustrer votre propos de visionner ce témoignage sur la Croix-Rouge, logistique diffusée sur CNews. Votre programme vous est présenté par l'UDES, créateur d'emplois solidaires. De l'emploi pour les chômeurs longue durée, oui c'est possible dans le secteur de la logistique avec Croix-Rouge, insertion logistique. Et vous, Vianney Prouveau, directeur du pôle, ça consiste en quoi précisément Concrètement, deux métiers, la logistique, une logistique industrielle avec des capacités, 4000 emplacements palettes, des engins de manutention, une équipe, une équipe de permanents. Deuxième métier, l'insertion consiste à employer des chômeurs de longue durée euh, et de les accompagner vers un retour à l'emploi durable. Avec de la formation Avec de la formation et du renforcement de capacité. Une dimension très sociale et solidaire Une dimension sociale et solidaire de notre établissement est aussi de, de faire de l'insertion par l'activité logistique, mmh. l'activité économique. Euh, concrètement, c'est préparer du fret en cas de catastrophe comme IRMA, euh, distribuer l'aide alimentaire de la Croix-Rouge française. Et votre fierté, quelle est-elle Alors notre fierté, c'est d'avoir pu créer en 2017 euh, 21 emplois avec un objectif pour 2018 de doubler, voire tripler euh, ce chiffre. C'était la Minute de l'économie sociale et solidaire avec l'UDES pour entreprendre autrement. Sébastien, nous avons Lucie, une internaute qui réagit. Voici sa remarque. Ayant travaillé longtemps en agence de com, je ne me reconnais plus dans ce secteur malgré l'intérêt pour mon métier. Y a-t-il des opportunités pour les profils comme le mien ce que je peux répondre à Lucie, c'est que oui, nous avons des besoins, au-delà des métiers historiques que j'ai pu évoquer tout à l'heure, qui répondent à des problématiques d'intérêt général, nous avons aussi des beaucoup de besoins sur des métiers transverses, sur l'administratif, la gestion des ressources humaines, tout ce qui est le, et la communication en fait partie. Voilà. Donc on a on a la possibilité effectivement de faire carrière et de faire des parcours dans le domaine de la communication dans nos secteurs, sur des, sur des métiers d'assistant communication, de chef de projet, de responsable communication, et ceci dans le cadre des activités permettant le développement de la communication, interne, externe ou du marketing, notamment dans le secteur mutualiste. Et en termes de compétences, qu'attendent les employeurs les mêmes compétences qu'on peut retrouver ailleurs. Ce qui fait la différence dans certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est l'adéquation avec le système de valeur, la polyvalence, l'adaptation aux problématiques d'utilité sociale et le fait que les demandeurs d'emploi sont en capacité d'intégrer des problématiques tout à fait spécifiques au secteur. Dans le cas de Lucie, on pourrait se, on pourrait se traduire par sa capacité à travailler sur l'ensemble de la communication de la structure et non spécifiquement sur le site web, donc avoir une, une, une dimension polyvalente et d'adaptabilité à la problématique de la structure. Mais Priorité reste bien entendu la compétence dont l'entreprise a besoin. Et est-il nécessaire que ces compétences aient été acquises dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ou pas forcément Pas forcément. Il y a des métiers qui sont spécifiques et des qualifications qui sont spécifiques à l'économie sociale et solidaire. Par contre, par exemple, on, on peut citer 70 masters dans le secteur de l'économie sociale et solidaire qui préparent à des métiers du secteur, mmh. mais pas uniquement, on peut tout à fait faire son parcours dans, euh, universitaire ou dans, dans des formations plus courtes, mmh. sans forcément être passé avant de, dans l'économie sociale et solidaire. Ce qui est important, c'est d'exercer un métier euh, qui euh, qu avoir exercé un métier euh, dont la proximité en termes de compétences répond au métier qui est recherché dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Bien, Donc j'espère que Lucie trouvera sa réponse. Nous avons maintenant une question de Latifa qui nous demande où trouver les offres d'emploi de l'économie sociale et solidaire. Latifa, comme les autres demandeurs d'emploi, peuvent trouver l'ensemble de nos offres sur notre site portail emploi-ess.fr. J'ajoute également que vous pouvez retrouver toutes nos offres d'emploi sur le site pôle emploifr pour y retrouver toutes les offres, n'oubliez pas de créer votre profil de compétences afin d'être visible par l'ensemble des employeurs. Merci Sébastien pour cette présentation, aussi bien du secteur que des opportunités d'emploi. Et nous l'avons bien compris, l'économie sociale et solidaire, c'est tout domaine, tout public, tout niveau et toute compétence. Merci Marine. Si je peux ajouter juste un, un point, oui. notez dans vos agendas le grand rendez-vous du mois de novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire qui aura lieu dans toutes les régions et qui permet de mieux connaître l'économie sociale et solidaire, ses métiers, ses opportunités d'activité et d'emploi. Et donc je vous donne rendez-vous au mois de novembre pour reparler d'économie sociale et solidaire. C'est noté. Merci Sébastien. Merci Marine. Recevons maintenant Marine Foulon, qui va nous parler de son parcours qui l'a conduite à être aujourd'hui chargée de communication chez 0 Ouest France. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Pour commencer, parlons un peu de vous. Quel est votre parcours qui vous a conduite à être aujourd'hui chargée de com Alors après deux ans de classe préparatoire littéraire, j'ai intégré une école de commerce au sein de laquelle je me suis progressivement spécialisée en communication et j'ai aussi effectué plusieurs stages qui m'ont amenée à me diriger progressivement aussi vers l'économie sociale et solidaire. Euh, j'ai fait d'abord un premier stage chez Agronome et Vétérinaire sans frontières, une association euh, de solidarité internationale. Et ensuite, euh, j'ai rejoint euh, Emmaüs France, euh, pour laquelle j'étais euh, chargée de mission jeunesse. Et euh, c'est euh, cette expérience qui a aussi marqué euh, la fin de mes études. Et c'est alors que j'ai intégré euh, le programme Propulse d'AnimaFac. Et euh, ce programme m'a permis ensuite de trouver euh, un emploi euh, dans, chez Zero Waste France en tant que chargée de communication. Et pourquoi cette orientation vers l'économie sociale et solidaire alors en fait, j'ai participé à plein d'événements autour de ce secteur. J'ai fait des rencontres, j'ai aussi fait du bénévolat, ce qui m'a permis de connaître les associations. Et j'ai vite su que j'avais envie de me tourner vers l'économie sociale et solidaire. Les carrières qu'on présentait en école de commerce n'étaient pas du tout l'idéal pour moi. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de me lever le matin et de me dire, je vais être utile et je vais faire quelque chose qui a du sens pour moi. Et quelles ont été vos démarches dans le cadre de votre recherche d'emploi j'ai d'abord commencé par faire un bilan de mes compétences, de mes connaissances et aussi de ce que j'avais envie de faire, pour savoir exactement où chercher, les associations qui m'attiraient. Ensuite, j'ai fait des candidatures et, euh, et puis je suis aussi allée à la rencontre des associations. J'ai participé à beaucoup d'événements euh, qui m'ont permis de mieux connaître le secteur et de découvrir euh, des structures que je ne connaissais pas forcément. Et euh, la recherche d'emploi dans l'économie sociale et solidaire, ça demande aussi de faire beaucoup de veille, non seulement pour être au courant de, des offres publiées, mais aussi pour se tenir au courant de toute l'actualité euh, autour de, des problématiques et des enjeux de l'économie sociale et solidaire. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé du programme Propulse mis en place par Animafac. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, alors Propulse, c'est un programme d'accompagnement des jeunes diplômés dans la recherche d'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un programme personnalisé, à la fois individuel et collectif, qui se décline en différents types d'activités. À la fois, il nous permet de découvrir le monde de l'économie sociale et solidaire. On réalise par exemple des visites de structures, où on fait des ateliers, où on rencontre les personnes. Mais aussi, euh, ça, ça nous permet aussi de mieux connaître euh, les, tous les outils liés à la recherche d'emploi. Donc euh, il nous aide par exemple à faire des CV, des lettres de, euh, de motivation, et aussi à nous professionnaliser. Enfin, créer notre réseau professionnel. Et enfin, c'est aussi du développement personnel. On nous aide par exemple via des ateliers à gérer notre temps ou à prendre confiance en soi. Et on a aussi la chance d'être accompagné par une coach qui nous permet de travailler sur toute cette thématique du développement personnel. Et qui peut bénéficier de ce programme Alors, ce sont pour les jeunes diplômés, donc euh, dans la limite de, de deux ans euh, depuis la, la date de diplomation. Et euh, également, il faut s'engager à être présent deux jours euh, par semaine dans, à l'Arsenal, qui est euh, le tiers-lieu d'Animafac. Et il faut également s'engager à, à être dans un esprit d'entraide de, et de partage pour euh, pouvoir euh, contribuer euh, au bon déroulement du programme. Et que vous apportez cet accompagnement, du coup, à la fois intensif et collectif Oui alors moi j'ai eu donc la chance d'avoir tous ces outils et, euh, et d'apprendre beaucoup sur euh, la recherche mais également euh, c'est un programme qui m'a beaucoup boosté puisque quand on recherche un emploi seul euh, pour la première fois c'est pas toujours évident donc là on est dans une dimension euh, d'accompagnement et une dimension collective et euh, c'est aussi euh, très valorisant puisque euh, qui nous amène à aussi prendre la parole, à continuer à donner des, des informations aux autres, à donner nos avis par exemple sur leur candidature. Donc ça, ça permet de aussi de garder confiance en soi et, et même de, de développer cette confiance. Nous avons une question de Michael, un internaute qui demande, donc, cette initiative se déroule exclusivement sur Paris. Oui, tout à fait. Mais est-ce que cette initiative donc, pourrait se dérouler vers un plus large public oui, Animafac a cette vocation d'élargir le programme à plus de monde, puisqu'il y a en ce moment dans les tiroirs un projet de plateforme en ligne qui permettrait de suivre tout le parcours que l'on réalise au sein de l'arsenal, mais en ligne, donc avec tous les outils et les trois volets de l'accompagnement. Donc toutes ces démarches vous ont conduite à être aujourd'hui chez Zero West France. Comment ça s'est passé et bien en fait, Zero Waste France, c'est une association qui milite pour la réduction des déchets et une meilleure gestion des ressources. Donc c'était une association qui était dans, on va dire, la liste des structures chez lesquelles j'avais envie de travailler. Donc j'ai envoyé une candidature spontanée et ce qui est assez drôle, c'est que je l'ai fait sur les conseils de l'équipe de Propulse puisque moi, je n'avais pas forcément connaissance du fait que les candidatures spontanées pouvaient être efficaces. Donc je les ai écoutées et ça a fonctionné. J'en profite pour vous informer que vous trouverez de nombreux services pour vous aider, notamment la candidature spontanée, sur www.emploi-store.fr. Et aujourd'hui, Marine, quelles sont vos missions Alors, euh, donc moi je suis chargée de communication, donc je m'occupe d'abord de tout le volet euh, stratégie. Donc c'est l'idée de définir à qui on va parler, sur quel canal on va communiquer, dans quel objectif. Et puis ensuite, je mets en œuvre cette stratégie, donc à la fois sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et je m'occupe donc de, de réaliser le planning de communication. Et enfin, je m'occupe aussi de la newsletter de Zero Waste France. Et mes missions dépendent aussi beaucoup des projets qu'on peut avoir. Donc récemment, par exemple, je me suis occupée du Défi Rien de Neuf. Donc on en a lancé en janvier 2018, où l'idée c'est de proposer aux gens de s'inscrire et de, pendant un an, éviter d'acheter le moins de produits neufs possible en se tournant vers des alternatives comme la location, la mutualisation, l'emprunt ou encore la réparation. Et dans le cadre de ce projet, je me suis occupée de, de faire l'identité graphique du défi, de communiquer auprès des participants via une newsletter ou encore de créer des articles, d'alimenter le défi en contenu et en ressources. Et pour conclure, Marine, quel est l'intérêt pour vous de travailler dans l'économie sociale et solidaire Il y en a plein pour moi, à commencer par la polyvalence des missions. En fait, on a, on a notre travail, mais il y a aussi plein d'autres choses à faire et c'est ça qui est très intéressant. L'ambiance de travail, le fait que ce soit des modes de gouvernance différents, plus participatifs, avec des prises de décision collectives. Et voilà. Eh bien, merci Marine pour votre partage d'expérience très enrichissante, qui, j'en suis certaine, aura intéressé nos internautes. Merci. Nous remercions les internautes pour leurs remarques et questions qui nous ont permis d'alimenter notre discussion. Toutes les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu seront traitées après cet emploi store Conf. Il me reste quant à moi à remercier Sébastien Darigrand, délégué général de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, et Marine Foulon, chargée de communication chez Zero West France. Nous espérons que cette emploi-store conférence aura suscité chez vous vocation et perspective. N'oubliez pas le mois de l'ESS. Avant de vous quitter, vous pourrez prochainement voir cette e-conférence en replay sur emploi-store.fr et je vous informe que notre prochaine... Emploi Store Conf sera sur le thème de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. À bientôt